Daniel de remplacement, quelques prévues de réforme. La a été plantée en, il y a 20 ans exactement, mais sur deux années. Donc j'étais maître d'ouvrage de mon projet. Et donc techniquement, ce qui a été fait, c'est d'abord un, un piquetage. Euh, c'est un, un petit détail important, parce qu'à l'époque, par exemple, ça ne pouvait pas être vu, euh, mis dans le dévis. Euh, les, les forestiers ne, ne piquettent pas ces plantes. Tandis qu'en agroforesterie c'est important. Ouais. Il, il euh, J'ai connu un céréalier dans la vallée de la Laisse qui a avait fait planter euh, à cette époque-là une parcelle en agroforesterie. Et c'était mal piqueté. lui étant conventionnel, il ne passait plus avec euh, ces outils. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et euh, donc, piquetage, euh, sous-solage avec une sous-soleuse, un, un engin de drainage en fait, euh, de haut en bas et de bas en eau. Euh, pour dire côté nord, à un mètre, aucun problème. Ici, côté sud, euh, ça s'appelle ici des soleillants, les côtés sud. Ce sont des parcelles qui, depuis, ben, j'ai trouvé une seule pièce de monnaie de la boucle de Trajan, donc depuis très longtemps. Ces, ces parcelles sont travaillées et souvent côté sud c'est facile à travailler, okay. ça sèche vite et donc encore maintenant dans le Lauragais les, les okay. bosquets qui restent sont toujours côté nord donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de plus de pâturage et de bosquets côté nord, travail okay. côté sud et ça se voit au sous-solage. Ici à un mètre l'engin il fallait le lever souvent. Quoi. Okay. Là on voit que c'est assez pentu. Euh, oui. Euh, c'est venteux aussi ici. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu le vent d'ouest. On a beaucoup de marins. Et donc, euh, maintenant, on est un peu coupé par les haies que j'ai plantées. Seulement, quand j'ai planté l'agroforesterie, euh, les haies n'y étaient, étaient pas. Ouais. Donc, Et de l'autre euh, côté, tu as moins de vent ou pas C'était versant nord Non, non, non, non c'est pareil. Parce que les vents dominants sont soit le marin est, soit le, le cerce euh, ouest. Ouais, ouais. Okay. Donc, mon projet passait parce que... Euh, la matière de la surface euh, convenait pour des noyers. Et pour des noyers, même il y a 20 ans, pour avoir le droit à la subvention du fonds forestier, il suffisait d'un mètre, je dis suffisait parce que c'est un peu ce qui m'intéressait, 75 arbres à l'hectare, ça correspond à peu près à 12 sur 12. Euh, par contre, euh, ce côté-ci, on n'osait pas trop mettre du noyer, c'est moins profond, c'est plus séchant. On en a mis un peu en bas, un peu de noyer euh, hybride en bas. Et donc on m'a imposé de, de planter beaucoup plus densement ici. Hein. Donc ici c'est 6 sur 7 à peu près, donc euh, je crois que ça correspond à 140 ou 150 arbres à l'hectare. Okay. Et euh, c'est trop dense, c'est sûr que c'est trop dense, peut-être pas pour les arbres, mais pour, pour, pour on, passe, on passe difficilement. Quoi. Encore que c'est une prairie naturelle depuis 35 ans ici, euh, le seul passage que moi je faisais c'était broyer les refus ouais. et, euh, et pendre, euh, le refus et épandre le compost. Pour ça, j'ai toujours J'ai un tout petit épandeur type montagne et donc même en montant ça pouvait se faire. Okay. mais c'est comme, euh, comme essence t as, t as mis quoi alors ici Donc pour es, comme essence ici euh, des feuillus mais euh, bon ici en, en zone de transition c'est toujours un peu délicat. Quoi. Ouais. Si, si on ne peut pas mettre du noyer, qu'est-ce qu'on peut mettre donc il y a eu de l'érable sicomore, de l'érable plane. Ouais. C'est surtout ça. Et euh, un peu de... ça c'est du mycoucoulier. Oui. Il y a un peu de frêne. Ça c'est un frêne euh, oxyphile d'ici. Un peu de frêne euh, americana sur les parties basses. Il y a du cornier, il y a de l'alisier. Oui, celui-là. Hein. Pardon L'alisier peut-être le deuxième. Hein? Ça, ouais. c'est un petit alisier ouais. mais, tu, mais vous voyez bien, on est sur, euh, sur une pente euh, sud. Ces arbres ont 20 ans, ils ont, la croissance n'a pas été superbe. Hein. Par contre, dès qu'on descend, d'ailleurs, le, le, le zonage, j'appelle cette herbe parce qu'on faisait ça en Algérie avec les étudiants. zonage, c'est une parcelle qu'on qu regarde du possible dans en période un peu sèche et puis on délimite là où il y a un peu de verdure ou pas. Quoi. Si c'était facile à faire, le dernier tiers, même s'il fait sec, l'herbe reste verte et euh, ici tout sèche euh, Donc en bas on a. Ils ont assez bien poussé, mis du de, de noyer hybride. Et euh, tiens, celui-là, le, le beau c'est du, du frein américain. D'accord. Ça c'est un, un pacanier, pa pa oui. Et c'est la première année que je vois des fleurs. De... Il, il est dioïque ou monoïque le pacanier parce que là, je non, vois... je pense qu'il est, euh, qu est dioïque. Hein. Par contre il y a des variétés. Donc toi tu as, as le paquet Ici, commun et puis. Ici c'est. Je vois que la fl florescence mal. Comme... Après ça peut être décalé dans le temps. Hein. Oui peut-être. J'ai jamais vu de frites dessus. Hein. Pour les dégâts, on parlait déjà des dégâts.